Ce a changé, c'est qu'aujourd'hui, qu au niveau du CPD, le Conseil Préfectoral de développement de Kindia, nous avons réclamé et obtenu une place. Le CPD, le Conseil préfectural de développement, c'est une instance qui discute tous les problèmes de la préfecture. Lorsqu'on a demandé, lors du, du, du, du, du, du, du, de la première rencontre, on dit « Ah, pour vous organiser des, des, des rencontres de haut niveau, pour parler la vie de la préfecture, vous laissez de côté les producteurs qui représentent 70% de la population de la préfecture. » Lorsqu'on vous a dénoncés à la radio, ils ont suivi cela, ils ont accordé une place. Donc, cette place, aujourd'hui, toutes les rencontres que le CPD tient, nous sommes invités. Aujourd'hui, cela fait que euh, même les rencontres ordinaires, même le, même le conseil préfectoral tenu par le préfet, à l'intention des sous-préfets, et les chefs-services de euh, préfecturaux, on nous invite. On nous invite. Donc nous, on a dit qu'aujourd'hui, nos relations commence à s'améliorer, le pouvoir public commence à, à, à nous tenir la considération. Si tu vois quelqu'un t'inviter à ces rencontres, c'est parce qu'il est, il est convaincu que tu peux apporter quelque chose. Donc aujourd'hui, euh, nous avons la capacité de leur dire « attention, ce que vous faites, c'est pas normal, on a la chance d'avoir l'existence d'une radio rurale de la place ». C'est la radio des sans voix. Donc qui dit sans voix, c'est les producteurs. Donc nous avons la possibilité de nous exprimer librement. Et vous savez, l'autorité a peur parce que cette radio est écoutée et dans la préfecture et au niveau de la capitale à Conakry. Donc tous les décideurs, les ministres, les directeurs généraux, ils sont censés écouter cette radio. Donc, nous nous exprimons en langue nationale, en langue du terroir. Donc ce qu'on dit est suivi et écouté par tout le monde. Donc ils ont peur de leur place. S'ils ne font pas des choses comme ça se doit, on les dénonce. Si c'est suivi à Conakry, ça fait problème. Donc aujourd'hui, nous disons que ça a un peu changé. Si hier on ne nous invitait pas à des rencontres de haut, haut niveau, Aujourd'hui, on nous invite. Et si on ne nous voit pas, on nous interpelle. Donc, c'est ce que je peux dire par rapport à ceci.